Bonjour à tous, nous sommes le 7 novembre 2020, on n'est pas encore parvenu à un résultat d'élection face à la présidence des États-Unis, si ça va être Biden ou Trump. Dans les dernières vidéos, j'ai parlé justement de ça, de, de, du fait que Biden a remporté. C'est pas, faut, faut vraiment comprendre, c'est pas que... Moi j'observe tout simplement, je dis, je regarde ça, puis je sais que de la tricherie il y en a eu, puis dans toutes les élections, il va toujours m'avoir. Moi aussi, j'avais... Constaté que les derniers États étaient menés par euh, euh, Trump. Et ensuite, tout simplement, il y a eu un revirement, je sais. Écoutez. Mais je pense qu'en totalité, euh, Trump, euh, Biden a gagné. Et hier, j'en discutais avec mon fils. Euh, euh, écoutez, on a les présidents qu'on mérite. Biden, pauvre monsieur, ils sont obligés de le doper à l'adrénaline pour essayer de le faire. Euh, Dire un discours cohérent. Eh, probablement, c'est Kamala Harris qui va devenir euh, présidente des États-Unis. Mais pour l'instant, euh, regardez, euh, c'est tellement divisé. Euh, le Sénat n'est euh, pas encore c'est sûr que c'est gagné pour euh, soit un, un côté ni l'autre, mais c'est tellement divisé que euh, les montants d'argent euh, au niveau de la relance, ça ne passera pas comme facilement. Euh, on n'aura pas 3500 3 milliards comme euh, ce que les, les démocrates veulent, euh, ni euh, le montant Connolly euh, euh, qui qu avait dit 500 milliards c'est vraiment petit pour, euh, dû au fait de tout ce qu'on veut comme relance, mais euh, euh, on, on parle que ça pourrait être un premier montant qui pourrait être in injecté, euh, 5-600 milliards pour débuter, et ensuite en janvier euh, on aura plus d'argent dans le système mais euh, tout ça pour dire que dans le fond euh, j'essaye de pas donner mon opinion euh, mon opinion politique, tout ça je veux pas dire que je prends pour un pour l'autre De d'un je suis pas un citoyen américain ça c'est sûr. Et puis euh, l'autre chose aussi, euh, à cause de toute la crise euh, du coronavirus, de la manière que ça a été géré, de la manière qu'on ferme les petites entreprises, je parle ici au Québec et vous aussi en France ou en Belgique, euh, on ferme des petites entreprises, euh, en Allemagne aussi, on ferme ça, on ferme les entreprises, puis on, on garde ouvertes des grandes entreprises qui n'ont jamais fait autant d'argent euh, dans ces temps-ci. Donc c'est un peu une situation choquante qui fait en sorte qu'on se détache un peu de... En tout cas, moi, c'est mon cas. On se détache de la, la confiance qu'on peut avoir aux élus, aux, aux politiciens. On en vient à se dire que, dans le fond, tout ça, ben... Alors. Je le dis, mais ce n'est pas le but de mes vidéos. Mes vidéos, je voudrais vraiment, comme je vous dis, j'aime l'économie. Ça fait 20 ans que, ben, 20 ans, oui, 20 ans que j'investis à la bourse. Je suis pas millionnaire, rien. Pensez pas ça. Quand même, J'ai fait des bons profits, puis je continue d'en faire. J'investis à long terme. Euh, par contre, c'est ce qui m'intéresse. La bourse, l'économie, les marchés euh, euh, des actifs euh, sur la planète, euh, l'économie aussi, euh, euh, l'économie des petites entreprises, l'économie des grandes entreprises, tout ce qui concerne euh, l'économie. Parce que, comme je vous ai dit souvent, euh, l'économie, dans le fond, c'est pas une question d'argent. C'est sûr que l'argent, c'est un moyen euh, qui fait en sorte que les rouages puissent bien... Euh, fonctionner, mais dans le fond, l'économie c'est une question d'échange. Quand on regarde les grands explorateurs, ce qui s'est passé euh, avec les grandes découvertes, ben, on dit l'Amérique, mais c'est plus que ça, Magellan avait euh, fait le, le tour de la planète. Euh, on cherchait l'Inde ici quand on est arrivé. C'est pour ça qu'on appelait les, les peuples autochtones des Indiens, mais dans le fond, euh, c'est pas des Indiens du tout. C'est On cherchait l'Inde et on est arrivé ici. Euh, je parle de Christophe Colomb, euh, d'autres aussi, <rire> et non, euh, dans le fond, c'était le de, de, de, le but était de faire des affaires, d'agrandir les territoires, d'aller chercher de l'or, des métaux, euh, euh, des pierres précieuses. Euh, non, non, c'est l'économie, c'est ça. On a eu la, la route du sel aussi, on, on a la, la route de la soie qu'on a eu aussi, on veut reprendre aujourd'hui. Mais non, l'économie, c'est la base des échanges entre humains. Et là, ce qui arrive, malheureusement, à cause des interventions massives, des banques centrales, on a perdu le sens même de la vraie économie du vrai capitalisme, capitalisme qui est basé sur les capitaux, l'accumulation de capital, puis à quelque part on est dans un système capitaliste qu'on le veuille ou non, on fait partie de ce grand système-là, même si des personnes disent qu'ils sont euh, décrochés du système, euh, en réalité euh, ils ne sont pas décrochés du système si on voudrait vraiment être décroché du système, c'est d'aller vivre euh, euh, dans la forêt, euh, seul puis c'est des très très très euh, euh, j'en regarde beaucoup sur Youtube et je trouve ça fabuleux des personnes qui sont autonomes euh, vraiment ça m'épate au plus haut point mais si on fait partie du système si on a des aides gouvernementales si on profite de, de, de celui que le gouvernement le gouvernement dans le fond qui est élu mais qui, qui, qui nous respecte pas en ce moment là, euh, si on profite de, de, de tout ce qu'on on a en commun ben, dans le fond on fait partie de ce système là du système, euh, indirectement du système capitaliste euh, et puis que ça soit bon ou mauvais c'est un système qui a fonctionné depuis euh, euh, vraiment, euh, ben toujours, depuis euh, euh, mille ans, 2000 mille ans je veux dire euh, euh, donc si on veut avoir d'autres systèmes comme les systèmes communistes euh, qui n'ont pas fonctionné, que la plupart du temps ont, ont, ont persécuté euh, leurs citoyens, euh, euh, c'est l'histoire qui nous le dit, euh, Staline euh, euh, avec Staline on sait que je pense que c'est 20, 20 millions de personnes qui sont pensées au puis euh, on a eu aussi le système avec euh, le fameux Paul Pot, 2 millions de sa population qui a, qui a tué littéralement et euh, va tuer des intellectuels, des médecins, des euh, tous ceux qui pouvaient apporter euh, une plus-value à l'économie. En tout cas, on ne reviendra pas là-dessus. Euh, j'ai placé encore une fois, et c'est toujours ça, ce que, que je vais en faire, un excellent article que j'ai pris, mais qui vient du Wall Street Journal dans le fond, euh, qui a été repris par Real euh, Investment euh, avec beaucoup de graphiques. Mais c'est là-dessus qu'on va parler parler. Euh, euh, sur cette vidéo, et c'est vraiment intéressant, c'est une analyse justement qui parle de, ben vous avez vu au commencement le titre, là, euh, que le sauvetage des banques centrales, euh, en voulant en faire plus quand il arrive des crashs ou des euh, des catastrophes économiques comme on, on vit à cause de la crise du coronavirus, puis là on parlait beaucoup d'élections américaines, Trump a, a pas gagné, euh, euh, même s'il était sur le banc, c'est pas encore terminé, il peut y avoir des revirements, mais en tout cas, peu importe, là, c'est pas là-dessus que je veux parler. Au niveau de l'économie, euh, là, on va arrêter de parler de ça, on va revenir au fameux coronavirus, parce que là, ah, il faut en parler, là, c'est dangereux, là, on a euh, plus, de plus en plus de contamination, euh, malgré que j'ai regardé les courbes au niveau de la mortalité, c'est encore 70 ans, 80, 90 ans, dans les, ici, je parle au Québec, dans les CHSLD, et dans les résidences de personnes âgées. Donc, c'est cette catégorie de personnes-là qu'il faudrait comme confiner, protéger, puis ça, je suis 100% d'accord, mais le reste de la population, les enfants, il n'y en a pas, il n'y a pas de bon. En tout cas, on ne reviendra pas là-dessus. Donc, euh, l'article est excellent, ben, comme vous allez, vous pouvez le, le, le voir sur mon site, euh, boursetechnique.com, euh, c'est là, et puis j'ai mis un peu de surlignage et tout ça. Euh, ça vient du Wall Street Journal, euh, c'est euh, Richir... Charma qui a, qu a fait ça, qui a écrit cet article, et c'est excellent, j'ai souligné justement des, des parties plus intéressantes. Nous parlons beaucoup de plans de sauvetage capitaliste et des programmes de relance liés à la fermeture euh, économique et à la pandémie. Cependant, les sauvegardes <coughs> excusez, ont commencé en 2008. Lorsque la réserve est intervenue avec l'insolvabilité de Beerster, euh, comme on se souvient. Donc euh, là, c'est un peu les montants qui avaient été injectés, puis tout ça, ça euh, c'est moins, ben, pas moins important, vous pouvez étudier ça si vous voulez. À ce jour, la réserve fédérale et le gouvernement ont injecté plus de 36, euh, euh, c'est 36 milliard, euh, 000 milliards, je crois, de dollars dans l'économie pour la maintenir à flot. Euh, à flot le, capi le capitaliste ah, ici une petite faute c'est pas grave je dis euh, à flot euh, plutôt que en croissance dans le fond les montants qui ont été injectés depuis 2008, ben même de, en 2000, on avait commencé, euh, mais 2008 surtout, ça a été la, la, la grosse euh, injection monétaire. Ce que ça a fait, ça n'a ça pas créé, euh, ça a maintenu à flot le capitaliste. et ce qui en a profité, c'est les plus riches, les bourses. Les bourses euh, se sont mis à remonter parce que les actifs ont été injectés directement dans, dans, dans le, le, le, le faux capitaliste. En d'autres termes, pour chaque dollar de croissance économique depuis 2008, il a fallu euh, euh, 12,67 de relance monétaire pour maintenir le capital. Cela semble correct jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que cela provenait uniquement de l'émission de titres de créance. Euh, les remploumants ruinent le capital. c'est sûr qu'on n'a pas le temps de lire tout l'article, mais je vous recommande vraiment de la lire. Euh, c'est vraiment un, un joyau. Euh, ça vient du Wall Street Journal. Euh, les, la société moderne se tourne de plus en plus vers le gouvernement pour se protéger des crises majeures. Toutes les fois qu'il arrive une crise majeure, on sait que le gouvernement et la Fed vont intervenir. Donc on ne se soucie pas trop de l'avenir et c'est ce que je pense qui va arriver encore on voit très très bien, là, c'est l'instabilité au niveau des gouvernements, à savoir qui les républicains démocrates vont être euh, au pouvoir, le, le, le nouveau président. Mais peu importe, de toute façon, c'est très très divisé, donc euh, les marchés boursiers aiment ça et on sait que euh, l'argent s'en vient, le cash arrive très très bientôt. Euh, donc euh, on parle de ça, ben, on parle du COVID aussi, euh, on la pandémie, ben, on va aller vite là. Euh, euh, récession de bonnes choses. Euh, tout comme une mauvaise gestion des, for euh, des forêts conduit à davantage d'incendies de forêt, ne pas permettre la destruction créatrice de l'économie conduit à un système financier euh, plus sujet aux crises. Donc, lorsqu'il arrive une crise que ce soit, en, ben on parle de surtout celle de, mais ben même ça a commencé bien ben avant ça en 1987 euh, lorsque Greenspan a, a commencé à injecter directement de l'argent euh, c'est arrivé rapidement en, les taux d'intérêt étaient en baisse on, on, a, on a commencé à injecter justement la drogue de cette monnaie facile dans le système, mais la grosse injection a commencé en 2000 sous euh, George Bush 2007-2008 avec Obama, Barack Obama et ensuite c'est la dernière 2020, l'injection QE infinie et il faut dire que de 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui on n'a pas arrêté d'injecter de, de l'argent qu'on a appelé quantitative easing mais de manière fréquente ce qui a fait en sorte que le capitalisme a complètement été perverti euh, bon dans, dans le fond cependant ces extensions conduit à des déficits budgétaires euh, structurels plus élevés. On le sait, écoutez, c'est, <rire> euh, on va aller voir ça rapidement sur mon site. Comme je vous dis, j'ai mis quelques données économiques. Vous allez ici, vous allez voir, euh, euh, euh, bon, on va premièrement voir euh, le changement, de, le, produit euh, le produit intérieur brut des États-Unis. Euh, le PIB, on a eu le crash ici, Tout, on est reparti, on a eu, comme vous avez vu, un pourcentage euh, euh, de changement qui a été extraordinaire, 30% euh, la dernière donnée, mais par contre, c'est pas réel, là. on a eu rien qu'une petite montée du PIB là, à cause des injections monétaire, et euh, je voudrais aussi euh, attirer votre attention ben, le Money Stock 2, là, je mettrai le 1 aussi, M1 euh, regardez la, la, la croissance qu'on a connue depuis, ben dans le fond c'est septembre de, ben on n'a jamais arrêté mais le pic ici euh, c'est depuis euh, le coronavirus, la crise du coronavirus et euh, je voulais vous montrer aussi le, la dette publique en euh, total du PIB la, la dette que le gouvernement américain doit, à comparer de son PIB, euh, c'est parti de, on était 105, 106, et tout on est rendu à 135% de dette euh, face à, au PIB. Donc euh, c'est vraiment abominable, euh, et c'est ça, le, le graphique ici parle de ça, dans le fond, des euh, systèmes, le l'argent qu'on a injecté euh, a, fait, a été directement... Euh, est euh, euh, rentré directement dans les bourses. Donc, euh, le Standard Poor's a grimpé pas parce que euh, les entreprises faisaient plus de profit, mais tout simplement parce qu'on a injecté de l'argent. Euh, tout simplement. Regardez ici la période là qu'on voit ici en, en orange. C'est vraiment ça. Là. Les bourses ont, ont, ont continué à monter parce que les gouvernements ont injecté de l'argent. Cependant, les, ces politiques ont pratiquement échoué jusqu'à présent. Du cash au quantitative easing, la prospérité économique s'est détériorée. Euh, faire avancer la consommation future et gonfler les marchés d'actifs a exacerbé un effet de richesse artificielle. Cela a conduit à une réduction de l'épargne plutôt qu'à des investissements productif. Ce que les entreprises ont fait depuis ce temps-là, ben, ils prennent l'exemple du gouvernement mais le gouvernement va être là tout le temps pour euh, euh, les soutenir. Euh, ils, sont, ils se sont endettés. Autant les entreprises, les individus, les étudiants aussi. Euh, Dette automobile n'a jamais été aussi haute aussi. Je les ai pas encore mis sur mon site, mais ça va venir. Là, euh, bon, euh, là on parle justement à cause de euh, ces injections massives dans le système. Euh, ce que ça l'a fait tout simplement, ça l'a créé des entreprises zombies. Les zombies sont des entreprises dont les faits de service de la dette sont plus élevés que leurs bénéfices, mais qui sont maintenus en vie grâce à des emprunts incessants. Et la dernière récession, c'est ce qui est arrivé, hein, dire, on va vous donner encore plus d'argent. Ben récession, euh, la crise du coronavirus, ils ont dit non, non, bon, pas grave, fermé, mais on va vous donner plus de cash. Ben, pas les petites, les petites, on, veut, on dirait qu'on veut, on fait tout pour les... Les, les laisser mourir, les laisser crever. Excusez, là, mais c'est aussi cru que ça. On dirait qu'on fait tout pour laisser mourir les petites entreprises. Mais les grandes entreprises, il euh, n'y a pas eu de problème. Euh, on va ouvrir ça comme ça pour le voir. Euh, voyez ici, euh, euh, c'est les entreprises zombies. Euh, la courbe en, en orange ici. Et l'autre, c'est le Standard Poor's. Regardez, le nombre d'entreprises zombies a augmenté avec l'augmentation... Euh, du Standard Poor's et le Standard Poor's a augmenté à cause de l'injection euh, des banques centrales, donc les entreprises zombies sont en croissance à cause de l'injection des banques centrales qui disent bah, qu'il y avait, aussi les gouvernements ont, ont menti aux populations en disant on ne laissera tomber personne c'est arrivé de la part de euh, je, euh, le, François Legault euh, Pierre Elliott Trudeau et je pense aussi euh, Macron de votre côté on ne laissera tomber personne si c'est pas un mensonge hmm. il ne savait pas de ce qu'il parlait là, dans le fond hein. en tout cas peu importe on ne reviendra pas là dessus euh, 2020, on voit ici le nombre d'entreprises zombies est, est en pleine croissance, mais c'est pas un phénomène nouveau, là, regardez. Là, euh, on le voit ici, là, de 92 on était à 7 de doudou, et on monte jusqu'à 2020 ici. Donc, euh, non, les entreprises zombie, ben c'est une conséquence directement de l'injection massive euh, des gouvernements. Euh, là, ici, on se trouve à avoir justement, ben, le, le graphique montre ça, là. Euh, c'est l'injection qui a été euh, dans le système. Donc, euh, en ce moment, on se trouve à être dans un, un, des paramètres qui vont se poursuivre. Euh, C'est sûr, sûr, sûr, on va continuer à injecter massivement de l'argent euh, dans le système. Euh, euh, Peut-être pour terminer, euh, la bourse n'est pas d'économie, bon, ça, on en parle. Dans le même temps, l'argent facile a augmenté, la valeur des actions, des obligations et d'autres actifs financiers, ce qui profite principalement aux riches, ce qui attise le ressentiment social face aux inégalités croissantes et aux revenus de richesse. On sait qu'en injectant de l'argent, la Fed a directement aidé les plus favorisés dans la société américaine, mais c'est un peu partout sur la planète, mais surtout aux États-Unis. Et ça, ça cette, cette croissance des inégalités fait en sorte que les personnes plus pauvres, plus démunies, se révoltent. Et c'est ce qu'on voit de conséquence. Je sais qu'il y a des casseurs qui veulent absolument tout briser pour briser, mais il y a des personnes aussi qui, qui ne voient plus de lumière au bout du tunnel. Et la Fed continue à injecter de l'argent qui ne leur profite pas. Pour l'instant, c'est ça. On sait que les cryptos, euh, ben, les cryptos devisent, mais deux. Euh, pas nécessairement des, euh, des, des crypto-devises euh, euh, autonomes comme le Bitcoin, là qui en passant sont en croissance, parce que le dollar américain s'écroule, euh, ça va être la prochaine vidéo, là. Euh, mais euh, ces crypto-devises-là, euh, des gouvernements américains, canadiens, un peu partout, euh, arrivent, et ils vont déposer directement sur les comptes des plus démunis pour justement euh, les calmer <rire> pour continuer à injecter pour les plus riches, donc, euh, nous, euh, sous le socialisme, la richesse et les opportunités se concentrent au sommet avec peu de choses pour tout le monde. Euh, en Amérique, si vous gagnez 30 000 pièces par an, vous êtes dans le niveau de revenus le plus bas de l'économie et à peine au-dessus du des niveau de pauvreté. Cependant, par rapport au reste du monde, vous êtes dans le top. Un des revenus. On parle que les États-Unis, les, les citoyens, même plus pauvres, euh, aussi bénéficient de beaucoup, beaucoup de programmes sociaux. Et au Canada, euh, c'est la même chose. Euh, ici, une famille, euh, il faut qu'elle calcule parce qu'il vient un temps que, mettons, une famille avec un, un ou deux enfants, peut-être deux enfants, là, euh, il vient un temps que, met... en calculant tout, là, il, y a, il y a un petit euh, logiciel qui fait ça. C'est que ça ne vaut pas la peine qu'un des deux aille travailler. Euh, souvent, c'est peut-être mieux avec les allocations et tout. Eh non, c'est vraiment. Euh, ça vaut la peine qu'une personne reste en, à la maison s'occuper des enfants, ou sinon, elle, elle, elle perd de l'allocation familiale, elle perd euh, d'autres aides gouvernementales, elle change de braquette d'impôts. Parce qu'ici, l'allocation familiale, je pense, pour trois enfants, c'est 20 000 par année. Euh, c'est dans ces coins-là. Peut-être que je me trompe, là, mais. Vite, euh, oui, ben, peut-être trois enfants, c'est 20, 000 25 000 par année. C'est beaucoup, là. Si on retourne travailler, on perd une partie de ça. En tout cas... C'est C'est pour vous dire que dans le fond, ici, les gouvernements euh, injectent de l'argent au niveau des familles. C'est un peu le salaire de base universel. On va se dépêcher parce que le temps avance et je voudrais me limiter. Euh, bon, le, depuis 1947, le bénéfice par action a augmenté de 6,21 par an, tandis que l'économie euh, progressait de 6,47 Ça, c'est un graphique que je vous avais déjà montré. On va le, aller le revoir. Le Standard Poor est déconnecté de, du produit intérieur brut. Euh, regardez ici, euh, on a une corrélation négative, euh, aussi bien dire, plus qu'on ben, on injecte de l'argent et ça ne profite pas réellement à l'économie euh, réelle. Et donc, euh, le, plus que ça va continuer, dans le fond, on se trouve à à briser les règles de base du capitaliste. C'est un peu ce que l'article dit. Euh, bon, dettes plus importantes ne sont pas la solution. Parce que dans le fond, c'est ça, pour une entreprise qu'elle qu qu ait plus de dettes, ça ne règle absolument pas ses problèmes. Et euh, bon, là, c'est ça faut que je me dépêche. <rire> la déclaration de la dette improductive est essentielle pour comprendre pourquoi les politiques ne parviennent pas à atteindre le, leurs objectifs de croissance économique et d'inflation. Le graphique ici euh, monte, euh, on va l'ouvrir ici, le graphique monte aussi bien dire la, la, la, la croissance par cycle là, du, du produit intérieur, intérieur brut via euh, la, le pourcentage d'augmentation des dettes. Donc on voit que les produits intérieurs bruts descendent de plus en plus ou ont besoin de beaucoup beaucoup d'argent pour se maintenir à flot et même, même pas progresser donc euh, on en est à ça euh, cependant, renflouant les entreprises en faillite pour les pour euh, éviter les souffrances économiques à court terme, le fait de ne pas permettre au système de se de se compenser créer de nouvelles distorsions dans l'économie. Donc, on on, on brise euh, euh, le cycle économique qui devrait faire en sorte que une entreprise qui réussit pas ben fait faillite tombe et euh, les les plus forte continue. C'est comme ça, c'est plate, mais le capitaliste est fait comme ça. Euh, on peut aider d'une certaine manière aussi. Je ne veux pas dire que toute un, entreprise qui subit comme en ce moment, là, euh, écoutez, c'est la, la faute des gouvernements là, pour les petites entreprises. Là. On ne pourrait pas accuser les petites entreprises d'être euh, euh, fautives, beaucoup en tout cas d'entre elles, d'être fautives dans ce qui arrive. On les ferme. Je parle des restaurants, des centres d'entraînement, euh, toutes les places plus sociales, on les ferme. Pourtant, on socialise au Costco, au euh, Walmart, au euh, Dolorama. Euh... <rire> Incompréhensible. On va finir avec ça. La déformation du capitalisme sera un fléau économique qui continue euh, de conduire à de nouveaux dysfonctionnements, aliénant les jeunes générations. Les troubles sociaux et la révolte seront le résultat en seront le résultat final. Et c'est pour ça que dans les troubles qui arrivent, pas seulement aux États-Unis, pas à cause de l'élection américaine, mais un peu partout sur la planète, à cause qu'on confine justement des, euh, des personnes, qu'on brise la vie de personnes euh, en leur privant d'exercer de, leur commerce, et écoutez, ça va créer des pauvres, de, la, de la pauvreté et les riches, eux, vont encore plus euh, investir à la bourse et faire plus d'argent. Euh, c'est des inégalités qui ne devrait pas euh, exister dans une société démocratique et surtout une société où on se dit basé sur le capitalisme. Euh, euh, le livre d'Adam Smith que je parlais, que, euh, quelqu'un m'a écrit, c'est la, la, la richesse des nations, de la richesse des nations. Et justement, on devrait laisser la liberté euh, pleinement aux personnes d'exercer euh, euh, leur, leurs entreprises, d'exercer de, de, leur. leur euh, leur commerce, leurs entreprises, tout ça. En ce moment, on a tout brisé et c'est pour ça que, dans le fond, la déformation euh, de ce qui arrive en ce moment au niveau du capitalisme est, est directement reliée au gouvernement, et euh, gouvernement, je parle mondiaux, et aux banques centrales. Parce que, dans le fond, on dépend d'eux, euh, mais parce qu'on n'a pas le choix. On nous dit de ne plus euh, travailler, donc on se trouve à dépendre d'eux. Euh, donc c'est ça, c'est un article qui est très très intéressant, qui est sur euh, mon site, euh, il faut absolument que vous, li vous lisez ça, prenez du temps pour lire ça et vous allez euh, vraiment enrichir votre culture euh, économique et on se revoit.